Le bureau est la surface que vous voyez lorsque vous lancez Windows. Il occupe presque tout l'écran lorsque vous vous connectez à votre compte et qu'aucune application n'est active. Ici, mon bureau est vide, à l'exception de l'icône de la corbeille. Voyons comment il est possible de personnaliser le bureau et votre expérience Windows. Commençons par changer l'arrière-plan. Cliquez sur le bouton du menu Démarrer ou sur la touche Windows. Cliquez ensuite sur Paramètres, l'icône en forme d'engrenage juste ici. Cela ouvre le menu des paramètres de Windows. Vous voyez plusieurs catégories de paramètres sur lesquelles nous reviendrons plus tard. Pour l'instant, allez dans le menu Personnalisation. À gauche de l'écran, vous voyez les catégories d'éléments qu'il est possible de personnaliser. L'arrière-plan, les couleurs, l'écran de verrouillage, les thèmes, le nouvel onglet Police, l'accueil et la barre des tâches. Explorons-en quelques-unes ensemble. Pour l'arrière-plan, vous pouvez choisir entre trois options. Une image une couleur pleine ou un diaporama. Pour les images, on peut choisir parmi les images proposées par Windows ou encore cliquer sur « Parcourir » pour sélectionner une image personnelle. Vous voyez l'aperçu de votre bureau changer juste sous « Arrière-plan » ci-dessus. On peut ensuite choisir un ajustement selon la taille de l'image retenue. Pour une expérience optimale, je recommande fortement de sélectionner une image aux mêmes dimensions que votre résolution d'écran. On peut connaître la résolution de l'écran en retournant à l'accueil des paramètres, juste ici, puis en allant dans le menu « Système. Vous arrivez directement dans la catégorie « Affichage ». Vous voyez ici que la résolution de mon écran est de 1366 par 768 pixels. La vôtre sera peut-être différente. Les images personnelles que je sélectionnerai devraient donc idéalement avoir une résolution de 1366 par 768 pixels. Nous verrons dans une autre vidéo comment rechercher des images à une résolution précise ou encore comment modifier une photo personnelle à une résolution désirée. Retournons au menu Personnalisation. Accueil, Personnalisation. Au lieu d'une image, on peut utiliser une couleur pleine. Dans Arrière-plan, on clique sur Couleur pleine, puis il suffit de choisir une couleur d'arrière-plan parmi celles proposées ou d'en choisir une personnalisée. Idéalement, choisissez une couleur plutôt neutre, comme un bleu, vert ou gris, mais c'est votre bureau. Vous pouvez donc choisir celle qui vous plaît. Ici, je vais sélectionner un bleu marine. Encore une fois, vous voyez l'aperçu changer. Dans le menu « Couleurs », on peut sélectionner la couleur des éléments de l'interface Windows, comme les boutons, les vignettes du menu Démarrer et les titres de rubrique. Voyons si je change de bleu à rose. Ma flèche de retour vers l'arrière est maintenant rose. Les vignettes de mon menu « Démarrer » sont roses dans l'aperçu et on voit aussi que le menu « Démarrer » est rose lorsque l'on clique sur la touche « Windows ». Les titres de rubrique sur la droite sont maintenant roses eux aussi. Étant donné que j'ai choisi « Bleu marine » comme couleur d'arrière-plan, je vais choisir la même couleur dans ce menu pour uniformiser l'apparence de mon interface Windows. Sous la rubrique « Afficher la couleur d'accentuation » sur les surfaces suivantes, cochez les cases si vous voulez que la couleur choisie s'applique au menu « Démarrer » à la barre des tâches ainsi qu'aux barres de titres des fenêtres Windows. Je ne couvre pas les options d'affichage de diaporama et de l'écran de verrouillage, mais je vous encourage à les explorer et à en essayer quelques-unes. Sous « Thèmes », vous voyez quelques thèmes de base proposés par Windows. Un thème est un arrangement prédéterminé d'images d'arrière-plan, de couleurs et de sons. Vous voyez les images et couleurs changer lorsque je passe de Windows à Windows 10, puis à Fleurs. Il est aussi possible de se procurer d'autres thèmes dans la boutique Windows. Ici, je vais revenir au thème Windows. Voilà. J'attire votre attention sur la rubrique « Paramètres des icônes du bureau », juste ici à droite. La boîte de dialogue qui apparaît vous permet de sélectionner quelles icônes vous désirez afficher sur le bureau. Personnellement, j'aime bien afficher que la corbeille en ne laissant que cette case cochée. En cochant « Ordinateur », toutefois, cette icône sera disponible sur le bureau. Je clique sur « OK » pour accepter mes modifications. Nous reviendrons aux options pour le menu Accueil et Barre des tâches dans d'autres vidéos. Je quitte maintenant les paramètres en cliquant sur le X en haut à droite de la fenêtre. On voit maintenant les deux icônes sur mon bureau, ce PC et Corbeille. Si je regrette mon choix, je peux le changer en tout temps. Voici une autre façon très rapide d'accéder à la personnalisation du bureau. Je pointe dans un espace vide du bureau, puis je clique sur le bouton droit de ma souris pour faire apparaître un menu contextuel, dans lequel je clique sur Personnaliser. Cela m'amène directement dans mes paramètres de personnalisation. Je clique sur « Thème », puis sur « Paramètres des icônes du bureau ». Je décoche « Ordinateur » et j'accepte en cliquant sur « OK ». Je quitte les paramètres. Voilà, je suis de retour sur le bureau avec seulement ma corbeille. De la même façon que nous venons de le voir, il est possible d'accéder rapidement aux paramètres d'affichage pour voir ou changer la résolution de l'écran en cliquant sur le bureau avec le bouton droit de la souris. N'hésitez pas à explorer et à essayer les options des paramètres de Windows pour personnaliser votre bureau et votre environnement de travail. Plus vous serez à l'aise avec les options disponibles, moins vous aurez peur de briser quelque chose et mieux vous maîtriserez votre système d'exploitation.